Savez-vous pourquoi les banquiers aiment tant jouer au squash Parce que c'est un sport de raquette, bien évidemment. Savez-vous également pourquoi les banquiers aiment si peu jouer au squash Parce que c'est un sport sans intérêt. Et savez-vous, enfin, pourquoi les banquiers ont tant de mal à savoir ce qu'ils aiment Parce que quand on aime, on ne compte pas. Et un banquier, ça ne sait faire que ça, à compter. Chers amis, bonjour, ici Guy de fortelle et je reprends pour cette vidéo ma petite tradition euh, de commencer par une blague d'autant plus pourrie que la vidéo est sérieuse et importante, donc je vous laisse imaginer l'importance de cette vidéo parce que vous n'avez pas le droit à une mais trois blagues pourries. Et nous allons parler aujourd'hui d'argent en Ukraine, de reconstruction. Euh, C'était un peu l'actualité de, de, de la semaine dernière. Euh, qui est passé largement inaperçu, euh, et ça mérite vraiment euh, qu'on s'arrête dessus parce que euh, c'est sale. Ouais, c'est très sale. Au point que euh, on peut imaginer qu'on est en train d'avoir un, un scénario à l'Irakienne en Ukraine, euh, en gros euh, un, un scénario de saccage, de saccage économique à l'Irakienne, on, on y reviendra dans cette vidéo. Euh, pour tous ceux qui trouvent que mes, sont, que mes vidéos sont beaucoup trop longues et que je comprends, sachez que celle-ci vient compléter, augmenter et donner beaucoup de précisions sur une vidéo beaucoup plus courte, qui doit faire 7 ou 8 minutes, qui est une chronique qui a été diffusée sur la matinale de Radio Courtoisie, ligne droite, tenue par l'excellente journaliste Clément Soudiakova. Je profite pour la saluer au passage et la remercier de son engagement. Donc allez voir cette vidéo, je vous mets des liens par là, sans doute en description aussi, l'émission s'appelle Ligne Droite, et abonnez-vous à sa chaîne Tant Qu'à Faire, parce que c'est vraiment vraiment très très bien cette émission, cette matinale de radio, et puis quand vous aurez fait ça, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous aussi ici à l'investisseur sans costume. Euh, parce que, bah, euh, que, je vous le répéterai jamais assez, mais euh, euh, c'est des, des choses un peu importantes qu'on fait ici, et des sujets comme l'argent de la reconstruction en Ukraine, malheureusement, il n'y a pas grand monde qui en parle, euh, probablement pour des raisons historiques, mais on a du mal euh, en, en Europe, euh, après les plans Marshall, euh, à, à voir euh, la réalité des grands plans de reconstruction américains. Euh, et, euh, comme d'habitude aussi, il y a un papier écrit, euh, aussi pour ceux qui voudraient, je vous mets aussi des liens euh, par là-haut, euh, qui est encore plus important, hein, vous savez, moi j'enregistre je, je, je, ces vidéos pour vous divertir, parce que je sais bien que vous préférez écouter que de lire, ça demande un effort de lire, mais de liser, de liser c'est important. Puis après tout faites ce que vous voulez, vous m'avez bien forcé à faire des vidéos. Euh, et donc cette vidéo est importante, et le papier encore plus, euh, parce que euh, ben, on est en train de préparer un saccage et l'Irakienne euh, en Ukraine, euh, et ça vaut le coup de regarder d'un peu plus près. Euh, tout ça commence. Euh, avec cette semaine, euh, un peu les grandes annonces qui ont suivi euh, les, euh, la, la semaine passée à Paris euh, par euh, les équipes ukrainiennes et euh, la femme du président Zelensky. Euh, tout, tout ça s'est terminé par euh, une annonce en fanfare euh, de Bruno Le Maire euh, nous expliquant que 700 entreprises françaises s'engageaient pour la reconstruction ukrainienne, comme s'il y avait une sorte de sacrifice euh, qui était là. Euh, c'est très bizarre ça, parce que c'est plutôt l'inverse, ils sont trop contents d'avoir gagné des budgets. Euh, et euh, en revanche, euh, on peut se demander euh, dans quelle mesure euh, c'est pas un problème dans les négociations de paix, euh, parce que bah, bien évidemment, euh, si euh, vous avez une paix euh, qui n'est pas une paix, euh, une victoire totale de l'Ukraine, bah, tous ces budgets de reconstruction euh, vont être euh, remis en cause. Euh, donc euh, ça, c'est un peu le cœur de cette vidéo, c'est qu'il y a un moment, euh, est-ce que vraiment on fait la guerre pour la démocratie, ou est-ce qu'on fait pas l'argent, euh, ou est-ce qu'on fait pas la guerre pour le fric et là, je dois vous avouer, ça vaut le coup pour une fois d'être un peu marxiste, euh, dans le sens où l'infrastructure précède la superstructure, ça c'est la manière pompeuse de le dire, ou pour le dire plus simplement, euh, le fric, ça passe bien avant les droits de l'homme. Euh, c'est une observation factuelle, hein. c'est-à-dire qu'on vous maquille tout ça droits droit de l'homme, mais en, en, en vrai, les guerres américaines, euh, depuis... Euh, euh, bah depuis, la, depuis, de, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, il hein, ne faut pas oublier que Wilson est rentré en guerre euh, pour deux raisons. Euh, la première, c'est parce que John Pierpont Morgan euh, avait euh, énormément engagé l'industrie américaine aux côtés de l'entente et qu'il ne fallait absolument pas qu'on puisse arriver à la paix sans victoire euh, que voulait absolument Wilson. Ça, faut, ça, ça résonne ça aujourd'hui, hein. il ne fallait pas de paix sans victoire pour l'Amérique euh, le, durant le, la Première Guerre mondiale. Et la deuxième chose qui a forcé la main à Wilson aussi, c'est la reprise de, de, de, de, la guerre, de, de, de, de la guerre maritime, c'est la, la reprise de la guerre maritime des sous marins allemands qui sont remis euh, à, à torpiller les navires américains. Et ça, c'était la chose que Wilson ne pouvait pas supporter, c'était que le conflit euh, gêne les routes maritimes et les routes commerciales. Donc il ne faut jamais oublier que euh, les guerres américaines sont des guerres commerciales. C'est dégueu, c'est comme ça. Euh, et c'est d'autant plus dérangeant que donc, on est en train euh, de parler de reconstruction, à un moment où il euh, bah, y a toujours un cinquième du territoire ukrainien euh, qui est occupé par la Russie, que ce cinquième de territoire, surtout euh, le, sur le Donbass, euh, bah, le, le, ce sont les, les terres, les, les, le sous-sol le plus riche, euh, c'est vraiment le sous-sol le plus riche, de la partie la plus riche de l'Ukraine, euh, c'est un truc euh, très important, et que bah, on n'est pas du tout vers une voie de résolution de conflit. Euh, on est bien au contraire euh, dans une forme de pourrissement et d'aggravation du conflit. On n'est pas euh, en 1943, euh, quand euh, les, les, les Russes, pardon les Allemands, quand les nazis euh, se sont écrasés euh, contre l'Union soviétique pendant l'opération Barbarossa, et que euh, on sait euh, à partir de ce moment-là que ça prendra un peu plus ou un peu moins de temps, mais que les Allemands euh, vont finir par perdre. On n'est pas du tout dans cette situation-là. On n'est pas du tout dans un moment où euh, les, les, les Russes sont à un tel point euh, d'épuisement euh, qu'ils ne peuvent plus que perdre. Euh, donc, c est, c est, c est, on n'en est pas du tout là. On n'en est pas du tout là parce qu'on euh, est quand même sur un conflit qui n'a pas du tout la même intensité euh, que la Deuxième Guerre mondiale. Tous les gens qui vous comparent euh, compare ce conflit avec ceux de la, de la Seconde Guerre mondiale, avec Barbarossa, ça n'a aucune comme une mesure, ça viendra peut-être malheureusement, mais on n'y est pas encore du tout. Le, le, c'est vraiment, il faut faire attention à ça. Le, mais ce que je veux vous dire, c'est que euh, c'est très bizarre que ça vienne maintenant, et c'est très gênant parce que euh, ça, vient, ça vient à un moment où cela vient gêner de possibles discussions de paix, justement la fameuse paix sans victoire de Wilson. On pourrait vouloir aujourd'hui négocier euh, ce genre de paix, euh, ben, ce qui, qui serait une paix qui viendrait à l'encontre d'intérêts économiques de gens qui, en gros, euh, ont déjà vendu la peau de l'ours euh, avant même de l'avoir tué. Euh, donc, euh, donc vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Le, le timing est important. Euh, ça ne devrait pas, c est, c est, on ne devrait pas accepter ce genre de plan de reconstruction parce que ça nous force, d'une certaine manière, dans un jusqu'au boutisme. Euh, C'est vraiment quelque chose de, de, de très important, et surtout, donc quand on prend cette, ré, cette réaction de Bruno Le Maire qui vient vous expliquer euh, un petit peu pourquoi est-ce que la reconstruction de l'Ukraine est très importante, quand on prend la communication du gouvernement, on se rend compte que euh, cette communication est calquée euh, sur des éléments de langage sortis tout droit, d'un gros rapport qui a été euh, publié euh, il y a une dizaine de jours euh, par le CEPR, le Center for Economic Policy Research, le centre pour la recherche en, en politique économique, qui est un énorme think tank britannique, vraiment un gros bousin, qui a été fondé par une grosse, qui a été fondé il y a une grosse quarantaine d'années par un bonhomme qui s'appelle Richard Portes, euh, un espèce de Klaus Schwab junior, euh, enfin quand je dis ça, c est, c est, c est, disons que c'est ce genre de, de, de, de professeur qui se met à faire de la géopolitique euh, et, et à, vouloir, euh, à, à vouloir peser un peu plus que ce que son poste devrait. Oui, il a fondé ça, et ce qui est important avec Richard Portes, c'est que c'est un bonhomme qui se place dans la pub plus pure tradition britannique, euh, géopolitique, qui est d'aller foutre le bordel en Europe de l'Est. Pourquoi euh, bah, Les Britanniques, depuis la fin du 19e siècle, euh, sont dans cette logique de puissance maritime, qui est aujourd'hui reprise par les États-Unis, autre puissance maritime, euh, qui, euh, qui, qui se confronte aux puissances terriennes, hein, historiquement euh, la France et l'Allemagne, aujourd'hui la Russie et la Chine, et qui, euh, pour empêcher euh, pour empêcher le, le, le développement des puissances euh, des, des, des puissances terriennes dans toute l'Eurasie, euh, font exprès d'attiser les tensions, d'attiser les guerres en Europe de l'Est, pour empêcher la jonction entre l'Asie et l'Europe parce que c'est cette grande tradition de Mackinder qui dit que si jamais vous avez cette jonction géopolitique entre l'Europe et l'Asie, les puissances maritimes ne peuvent plus lutter. C'était vrai au 19e siècle avec l'Empire britannique, c'est vrai au 20e siècle avec les États-Unis, et aujourd'hui on retrouve donc cette logique, et c'est très important de bien se rappeler ça, c'est-à-dire que vous avez là qui est une guerre d'empire. Vous avez une guerre impérialiste d'empire qui poursuit deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'empêcher une concurrence d'émerger. Et le deuxième objectif, qui est d'une certaine manière d'exporter les problèmes intérieurs vers l'extérieur. Vous connaissez sans doute cet adage qui dit que la politique étrangère n'est jamais que la continuité de la politique intérieure. Bon, on est en plein dedans. Euh, et ça, c'est très dérangeant de se dire que, quand on estime peut-être encore vaguement qu'il y a une forme de souveraineté nationale dont notre gouvernement serait le représentant, de se dire que ces bons hommes viennent reprendre les éléments de langage d'un rapport d'un think-tank britannique. C'est vous dire un petit peu le niveau de déchéance dans lequel on est. Et, et ça, c'est d'autant plus important, donc pour revenir sur cette histoire de paix, est-ce qu'aujourd'hui, est est -ce qu euh, c'est quelque chose d'interdit de, de, de, de dire que, bah, en fait, le, le plus important... Est-ce que c'est interdit d'être pacifiste aujourd'hui C'est très étonnant euh, de se dire que vous avez euh, tout un pan de la société, euh, tous les, les gens qui, en gros, étaient les pacifistes au moment de la guerre du Vietnam, qui sont devenus les bellicistes aujourd'hui. C'est vraiment... Et du coup, de se dire qu'en fait, tous ces gens-là n'étaient pas des pacifistes, c'était juste euh, des gros égoïstes. Est-ce que, est que vraiment, aujourd'hui, euh, on peut encore parler de paix, justement Est-ce qu'on peut rechercher cette paix sans victoire Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit de se balader sur les plateaux de télé en disant ben, « Oui, la paix sans victoire, plus vite, c'est mieux qu'une paix victorieuse plus tard. » Parce que vous avez peut-être avoir 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 morts en moins, et ça, c'est toujours mieux. Vous allez peut-être aussi avoir euh, des relations euh, réparables. Euh, alors que là, si très clairement, euh, on a des positions qui sont euh, qui jusqu'au boutistes et donc ce rapport qui s'appelle reconstruire l'Ukraine principes et politiques euh, est absolument radical là-dessus c'est-à-dire que vous avez dans les premières page du rapport euh, le, le, la déclaration euh, que euh, qu'il faut une victoire ukrainienne complète pour permettre une reconstruction stable et solide. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que euh, les affaires pourront, euh, pour, pourront se faire euh, sans qu'on se prenne des bombes sur la tronche toute la journée. Euh, et C'est assez, assez étonnant, d'ailleurs, dans, dans le rapport, il vous explique qu'il faudrait au moins qu'on ait une sécurité euh, au niveau euh, israélien, une sécurité d'un niveau israélien euh, pour pouvoir faire des affaires c'est un scénario sécuritaire israélien euh, c'est vous dire un petit peu la modestie des ambitions des auteurs de ce rapport en faveur de la paix parce que euh, Israël c'est pas le pays le plus en paix euh, qu'on connaisse donc vous avez là des gens qui qui sont en fait sont en train d'assumer euh, que la situation en, en Ukraine va rester pourrie pendant Très très très longtemps, exactement comme aujourd'hui on n'a jamais résolu, euh, on n'a jamais résolu la question israélienne et que vous êtes toujours dans, dans une situation en attente de résolution euh, avec du coup euh, euh, toutes les confrontations. Ben, en gros, ils sont en train euh, de, de construire une pierre, une pierre d'achoppement pour 10, 20, 30, 40, 50 ans. Peut-être c'est enfin, c'est de la folie furieuse que vous ayez des gens qui acceptent l'idée de recréer une zone type israélienne dans laquelle vous êtes en confrontation permanente, vous êtes sur le pied de guerre permanent, euh, dans lequel euh, vous êtes en guerre permanente, en fait. C'est un truc à la 1984, leur affaire. Non, mais c'est ça, c'est chez nous, maintenant. cest déjà, quand c'était au niveau d'Israël, c'était pas cool, mais là, maintenant, c'est chez nous, c'est à nos portes. Le... Et, et alors, pour vous dire un petit peu euh, le, le niveau de folie des gars, c'est qu'une fois qu'ils vous ont dit « il faut une victoire complète », euh, il faut que la Russie sorte du territoire ukrainien et euh, qu'il soit suffisamment muselé euh, pour que derrière, on puisse reconstruire tranquillement. Derrière, elle vous explique que bah, soit euh, on peut démanteler la Russie en une douzaine d'États indépendants. Euh, alors, bien sûr, euh, on, même si on démantèle la Russie, euh, les États frontaliers de l'Ukraine, a priori, euh, resteront belligérants. C'est ce qu'ils disent. Ben bah, oui... Euh... <rire> Et deuxième chose, il vous explique que bon, si on, démantèle, si on ne démantèle pas, on peut aussi envisager une Russie euh, comme un, un, un deuxième royaume ermite, hein, façon Corée du Nord, totalement isolée. Euh, alors ça, ça a déjà échoué. Ça a déjà échoué, mais bon, euh, pourquoi pas. Euh, mais en revanche, si vous voulez, euh, accepter euh, une Russie souveraine, euh, l'accepter pour ce qu'elle est, et la réintégrer dans le concert des nations... C'est pas possible. Alors, bien évidemment, si vous dites que quand même, les gars, vous exagérez, on vous répondra un, un énorme point Godwin en disant bah, « En même temps, est-ce qu'en 1945, t'aurais voulu, euh, euh, euh, voulu réintégrer les Allemands, t'aurais voulu réintégrer les nazis, t'aurais voulu réintégrer les nazis dans le concert des nations ?» Et ça, c'est très très très bizarre comme, euh, comme, comme, comme, comme manière de faire, euh, parce que, euh, par, bizarrement, c'est-à-dire que c'est... Exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire que euh, De Gaulle et Adenauer, euh, du moment où l'Allemagne a perdu, ont reconstruit et ont réintégré l'Allemagne. Alors c'était une Allemagne qui était cassée en morceaux, mais les, les, les trois parties occidentales ont été réunifiées très vite. Et, euh, et vous avez eu, euh, oui, vous avez réintégré très très vite l'Allemagne dans le concert des nations, au moins si vous voulez, le, euh, la, la, la, la, euh, au moins la République fédérale. Euh, en revanche, euh, il s'était passé l'inverse euh, à, à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, où euh, on a, euh, où là, ça a été, ça avait été beaucoup plus compliqué. Et du coup, euh, ben bah, oui, c'est quand on vous dit, ah oh là là, euh, euh, Poutine est un nazi, donc il faut démanteler la Russie. En faites regarder ça euh, c'est les nazis on a démantelé l'allemagne à la fin on s'est très on, on s très très vite dépêché de reformer les, les les trois zones occupées de les réunir et on s'est bien rendu compte de la connerie que c'était de laisser l'allemagne de l'est à l'union soviétique c'était une faute c'est une faute les gars et que euh, et que donc ça c'est la première chose donc la, la, franchement la, la comparaison historique est nulle et non est venue euh, et la deuxième chose c'est que si on parlait que de la russie pourquoi pas euh, Et encore. Parce que vous avez quand même un Poutine qui, au début du conflit, euh, a déclaré et a, a précisé de manière extrêmement simple et vigoureuse la position euh, de la Russie en termes d'usage de la force nucléaire. C'est dit de manière très simple et même assez élégante. Euh, il dit euh, « à quoi nous sert ce monde si la Russie n'a pas sa place ?» C'est simple, clair, net et précis. C'est-à-dire que si vous ne nous acceptez pas, ben il euh, y a un moment on va finir par appuyer sur le bouton. En précisant bien qu'ils n'appuieront jamais les premiers. Ça, c'est une précision qui est très importante. La Russie a bien précisé qu'ils n'appuieraient jamais les premiers sur le bouton, ce qui n'est plus le cas des États-Unis. Les États-Unis, euh, pendant le, le, le, la présidence Trump, euh, ont renouvelé leur doctrine nucléaire, et, leur de... elle a, et elle a changé en 2017, si ma mémoire est bonne, et qu'ils ont enlevé... Euh, le principe de on ne tire jamais les premiers. C'est les États-Unis qui l'ont enlevé, c'est pas la Russie. Donc, qu'on se rappelle bien un petit peu ce genre de choses quand on entend la propagande habituelle. Donc, vous avez des gens qui viennent vous dire il faut démanteler la Russie ou euh, l'isoler la, la, la, la, la, la, la, façon Corée du Nord, donc qui oublient totalement que euh, vous avez une arme nucléaire euh, en Russie et vous avez euh, une, des capacités euh, militaires et technologiques qui sont euh, quand même très importantes. Et deuxième chose, et vous avez la Chine derrière. Qu'est-ce qu que vous faites de la Chine, en fait C'est-à-dire que euh, vous voulez immédiatement euh, que, que le conflit pourrisse jusqu'à euh, vous, vous voulez la Troisième Guerre mondiale tout de suite, en fait C'est quelque chose d'assez dingue, quoi, de de vouloir aujourd'hui rayer la Russie de la carte, qui est l'ambition du rapport, alors que vous avez un soutien chinois, que de manière générale, en fait, petit à petit, vous avez vous avez même l'Arabie Saoudite, qui, passe, qui est en train de changer son fusil d'épaule, et qui est en train de rallier la position chinoise, vous avez tout, tous les pays ex, tous les BRICS, qui sont en train de se rallier à la position russe, qui en tout cas euh, ne la condamne pas. Et du coup, c'est un petit peu, si vous voulez, comme si euh, on, on venait de dire, bah, on, on va rayer la Russie de la carte euh, et se mettre à dos euh, la moitié du monde, euh, et plutôt les 4-5e en termes de population. Voilà. C'est vous dire un petit peu l'état d'esprit dans lequel sont les gars. Et après, ce sont les Russes qui sont les t en guerre. Oui, je sais, c'est la Russie qui a commencé le conflit, on est d'accord. Maintenant, on est, euh, on est en décembre 2022, qu'est-ce qu'on fait pour l'arrêter Très clairement, euh, la position occidentale aujourd'hui est une position belliciste. On ne veut pas la paix, d'accord que, que, on, on ne la veut pas. Et, à mon avis, le fric y est pour beaucoup. Elle y est pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le c'est vraiment le, le, le, ça et je voudrais juste faire une petite parenthèse avant de revenir un petit peu sur le préciser un peu de combien d'argent on parle c'est de voir un petit peu la place de l'europe dans tout ça euh, parce que euh, le rapport aussi dès l'introduction euh, fait une observation très bizarre ils observent en tout cas ils déclarent que euh, l'europe a finalement décidé de prendre sa place géopolitique dans le monde, hein, en acceptant les risques et les opportunités, hein, bien les risques aussi, en ayant enfin accepté l'Ukraine comme candidat à l'Union cet été. Ils disent voilà, le, le, le fait que l'Union européenne ait accepté l'Ukraine comme candidat à l'Union est un geste géopolitique fort, qui est que enfin, cest que vous n'avez plus la France, l'Allemagne, mais vous avez l'Union européenne qui prend position et qui euh, devient une, une, une, une puissance géopolitique en tant que telle, euh, et non plus euh, une union économique dégradante, hein, c'est le mot du rapport, degrading, euh, et qui a choisi de remodeler l'Europe, et même l'Eurasie, reshape Europe and Eurasia. C'est un truc de dingue <rire> Et ça, c'est un truc qui est quand même vaguement important, c'est-à-dire que euh, c'est une, une grande partie de la propagande des néoconservateurs... Euh, vous parle généralement de, de post-impérialisme, c'est-à-dire bah, l'Europe c'est le post-impérialisme, dès qu'il y a post, il faut, se, se, se, faut, faut être très prudent parce que euh, bah, généralement c'est que vous n'êtes pas sorti encore de la période, sinon vous auriez une autre définition, euh, qui est qu'en gros euh, l'Europe le, c'est ce qui suit les impérialismes britanniques, français, euh, allemands, et, euh, et que on a quelque chose, où on a dépassé l'impérialisme. Bon, bah là, non, c'est fini. Là, là si vous voulez, reshape Europe en Eurasia. C'est une position purement impérialiste. Tous les gens qui voulaient vous dire que l'Europe, c'était bien parce que ça dépassait les impérialismes qui avaient mené la Première et la Deuxième Guerre mondiale, <rire> c'est foutu C'est foutu Et puis surtout, quand on vient vous expliquer que vous êtes devenu un acteur géopolitique alors qu'on est en train de détruire notre appareil énergétique euh, qui est à n'en pas douter de l'ordre du génie géopolitique et d'une sorte d'autonomie géostratégique qui fait peur à tel point, c'est incroyable. Je vous rappelle que l'énergie, euh, c'est un fondement essentiel de, de, de, de toute économie et de toute société. Alors que l'énergie, ça tient tout. Euh, donc, si vous voulez, on a du mal à imaginer l'Europe qui en plus se tire une balle dans le pied, parce que c'est pas les intérêts, ce n'est pas du tout les intérêts français, ce pas du tout les intérêts allemands, que poursuit les intérêts européens. Et là, ça vaut le coup de se rappeler cette prophétie assez extraordinaire du général de Gaulle, euh, ça doit dater de 1961 ou 62 dans une conférence de presse du général de Gaulle, face à ce, à, à, au risque de l'impossible fédéralisme européen, ce qu'on appelait à l'époque l'Europe intégrée, contre l'Europe des nations euh, que, que voulait De Gaulle. Et donc il dit, là je cite De Gaulle, « Dans une Europe intégrée, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout, faute de pouvoir en imposer une à chacun des États, mais alors, peut-être... Ce monde se mettrait-il à la suite de quelqu'un du dehors qui lui en aurait une Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. C'est extraordinaire. Je, quand je dis, c'est une prophétie. C'est pas vraiment une prophétie en fait parce que en 1961, il est déjà dans le bain et, et, et de Gaulle. Euh, et déjà dans la confrontation euh, entre, effectivement, la volonté américaine d'un fédéralisme euh, européen dans lequel ils auraient les mains libres et l'Europe des nations, euh, une Europe souveraine qui, elle, reste indépendante des intérêts américains. On est déjà dedans en soi. Mais c'est quand même incroyable 60 ans plus tard de voir que, effectivement, on est en train de finir de s'asservir à notre fédérateur. Et qu'on est un petit peu obligé d'observer que le conflit ukrainien euh, est mis à profit pour nous passer une laisse énergétique après nous avoir passé euh, les laisses monétaires, les laisses militaires, les laisses juridiques, les laisses technologiques. Bon, il manquait la laisse énergétique, voilà, elle est là. Euh, est... Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dérangeant. C'est-à-dire que euh, l'Union européenne est dans un état de déliquescence avancée. C et ça, là, c'est un truc... Euh que, que, que j'ai écrit, là ce que j'enregistre, ça fait déjà quelques jours que je l'ai écrit, avant même qu'on ait euh, les, les, les révélations, on s'en doutait, hein, euh, sur la corruption absolument extraordinaire de l'Europe euh, avec le Qatar et bien d'autres. On est, on est dans, dans l'Union Européenne étant déliquescence. Euh, on effleure à peine la corruption et le vice de Bruxelles ces jours-ci, euh, et pourtant, on est, donc je vous le répète, littéralement en train de vendre la peau de l'ours russe avant de l'avoir tué. On est, c'est Bruno Bertes qui dit ça et j'aime bien, parce que c'est très vrai, on est en train de jouer à la roulette russe en Ukraine. C'est pas un mauvais jeu de mots, hein C'est que, on, on, on, à chaque fois, c'est-à-dire que on, on, on, on balance des espèces d'énormités, c'est comme si on tirait, puis on, on essaye de voir si jamais il y a une balle qui va sortir en réponse des russes. C'est... C'est assez bizarre, c'est mais de, de se rendre compte que, oui, les Russes ont été les premiers agresseurs, mais nous, depuis, on multiplie les agressions aussi. Le, et, et, et donc, de, de vouloir, alors qu'on est dans un moment où euh, on espérait que le conflit était fini avant l'hiver, ou qu'en tout cas il y ait une pause pendant l'hiver, que c'est très important l'hiver dans ces régions-là, et qu'on se rend compte qu'en fait le, le conflit est en train de dégénérer, de pourrir, et que l'hiver ne fait pas son œuvre, ou en tout cas met du temps à la, à la faire, il euh, y a quelque chose, une sorte d'inconscience presque lubrique, à ce, qu soit tous en... qu ce que ces gens sont en train de sortir leurs calculettes. Donc là, ils ont... pardon, je mets un peu de temps avant d'arriver aux chiffres, mais... Euh, en septembre, il y avait déjà eu une première estimation qui euh, trouvait qu'il y avait eu à peu près 120 milliards de destruction en, en Ukraine. Et alors maintenant, voyez, trois mois plus tard, le coût de la reconstruction est passé euh, dans une fourchette, alors très large forcément, parce qu'on ne euh, sait pas trop encore comment ça va se passer, mais on est entre 350 milliards et 1100 milliards d'euros. C'est énorme. C'est absolument monstrueux comme facture. Alors si vous vous dites entre 350 et 1100... Vous pouvez imaginer que ça va se rapprocher plus des 1100 que de rester aux 350, hein, faut pas rêver. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est des chiffres un petit peu qui, qui, qui, qui, qui résonnent avec l'Irak. Je vous ai dit, y a une... il faut comparer ce qui se passe en Ukraine avec l'Irak. C'est-à-dire que l'Irak a produit plus de 1000 milliards de dollars de pétrole depuis la guerre de Bush Junior, la deuxième guerre d'Irak. Euh, et donc ces mille milliards, bah forcément, ils ont déjà considérablement engraissé les sponsors de l'ex-président, je vous rappelle qu'il est ex bouche que les intérêts pétroliers étaient énormes sous l'administration Bush, que, au moment de la deuxième guerre d'Irak, euh, l'Irak euh, possède les secondes réserves euh, les, les, les, les secondes réserves euh, du monde, euh, les, les réserves connues à l'époque, bon maintenant c'est plus le cas, mais donc euh, c'était absolument stratégique à cette époque-là, et que sur ces 1000 milliards, vous en avez 150 qui ont disparu. Et ça, c'est le président irakien qui a révélé ça il n'y a pas très longtemps. Il, dit, il y a 150 milliards, on ne sait pas où ils sont passés. Il faut vraiment des pays en guerre pour pouvoir imaginer ce degré de corruption. Euh, et et c'est encore une fois, c'est-à-dire que vous avez une espèce d'intérêt incroyable à la guerre parce que vous avez des sommes folles. Ce qu'il faut vous rappeler, c'est que JP Morgan prend ses racines dans le, le, la guerre de sécession américaine, à une époque où ils ont commencé à s'enrichir en vendant des fusils défectueux à, à, à l'armée du Nord. C'est encore une fois, c'est-à-dire des grands crimes euh, capitalistiques se passent pendant ces guerres. Alors bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais attendez, l'Ukraine ne dispose pas de réserves pétrolières comme en Irak, c'est vrai, mais on ne parle absolument pas assez des ressources ukrainiennes, des ressources minières ukrainiennes, et c'est d'autant plus important que ces ressources se trouvent surtout euh, dans la partie occupée euh, par les Russes, mais vous avez des ressources qui sont énormes et très abondantes. Vous avez du fer, vous avez du manganèse, vous avez du graphite, vous avez de l'uranium, vous avez du titane, vous avez du néon, vous avez du xénon, tout ça en quantité, vous avez énormément de charbon aussi, euh, donc ça, dans le sous-sol, c'est énorme. Et surtout, vous avez aussi les immenses étendues des terres noires euh, qui sont si fertiles. On, on a vu ce que ça pouvait donner, euh, notamment sur nos huiles. Il bon, n'y avait pas que ça en jeu, mais euh, vous avez vu un peu. Et ça, c est, c est, c est... on ne rappellera jamais assez l'importance des ressources ukrainiennes dans ce conflit. L'Ukraine était déjà le grenier à blé de l'Empire romain euh, et Hitler a détourné de Moscou une bonne partie de son armée au moment de l'opération Barbarossa afin d'atteindre au plus vite les mines du Donbass. Il ne faut pas oublier ce genre de choses. Alors pour être plus précis sur l'opération Barbarossa, il n'a jamais été tellement capable de choisir entre l'objectif politique qui était Moscou et l'objectif économique qui était l'Ukraine et le Donbass. Euh, mais on ne peut pas aujourd'hui, comme les médias et presque tout le monde le fait, euh, évacuer sans même observer, sans même regarder de très près, les questions de fric euh, et, et les, les intérêts économiques, financiers et capitalistiques qui sont en jeu et qui sont monumentaux. Encore une fois, c'est quand même pas si souvent qu'on peut euh, qu'on peut s'amuser à compter de l'argent par milliers de milliards. Le... Et, bien évidemment, on peut imaginer que, bah, dans les efforts de guerre, chacun est récompensé par euh, des, des, des budgets de reconstruction à la mesure de leur implication euh, dans le conflit. Et c'est là où ça commence à faire très très mal. Parce que, oui, l'Europe est un contributeur majeur au conflit, mais la France directement, et l'Allemagne directement, pas du tout On a on a pour le moment plongé un gros orteil, on fait des petits trucs. Mais on ne s'est pas du tout plongé dans le conflit, comme l'Europe le fait à notre place, comme le, les, les États-Unis le font, comme ils voudraient qu'on le fasse, tant la situation est pourrie, et, et surtout tant ça nous impacte directement. Et ça, du coup, c'est pas du tout anodin, que, j'ai oublié de vous le dire, mais le rapport du CEPR, c'est la branche parisienne qui l'a publié, que vous avez ce rapport qui a été sorti, que vous êtes en pleine visite protocolaire, à Paris, euh, Paris qui euh, est bien plus asservi euh, aux intérêts américains que les Allemands, qui, je pense, l'ont particulièrement mauvaise euh, de cette fée euh, sucrer leur gaz, euh, c'est pas pour rien. Qu'est-ce Qu qui se passe en fait C'est-à-dire que je vous ai dit, on, on, va, euh, on va récompenser les efforts de guerre par euh, des budgets de reconstruction ben là, ils font l'inverse. Là, ils arrivent en disant « tenez, on va vous donner les budgets, mais alors maintenant, il faut que vous alliez faire la guerre. Sinon, les budgets, pff, ils partent. » Là, vous avez, tout d'un coup, vous vous rendez compte, si vous voulez que vous avez cette espèce de hocher comme ça, qui, qui, qui, est, euh, qui est secoué, euh, euh, c'est vous avez ces hochets qui, qui sont secoués, un petit peu euh, de, devant tous les gros industriels, tous les, la, la, la, la, la, la, cette haute bourgeoisie d'affaires françaises, pour dire « eh les gars, ça serait bien que vous fassiez rentrer vos gouvernements dans le rang, là, hein Vous inquiétez pas, vous allez vous gaver. » Euh, mais euh, c est, c est, il faut il faut y aller là, il faut y aller. Et, et ça c'est quand même très dérangeant encore une fois parce que ça, tout d'un coup la situation est retournée. C'est-à-dire que euh, on fait pas euh, on, on, on fait pas euh, la guerre euh, pour une raison géopolitique particulière et puis bon ben on éventuellement on, on se remboursera après des efforts qu'on a consentis. Non, c'est l'inverse. Euh, et là si vous voulez c'est encore une fois la comparaison avec la position américaine pendant la Première Guerre mondiale, qui est un petit peu le moment où les États-Unis rentrent dans ce jeu de guerre commerciale, est euh, un peu troublant. C'est-à-dire qu'encore une fois, John Pierpont Morgan, junior, a forcé la main de Wilson en mettant l'industrie américaine au service de l'entente pendant la Première Guerre mondiale, et c'est Morgan qui a interdit... La paix sans victoire que recherchait Wilson. Alors, on ne saura jamais si Wilson aurait pu euh, l'obtenir euh, par ailleurs. Mais, ce qui est certain, c'est que, ça, euh, c'est que le, le, une paix sans victoire aurait été catastrophique pour Morgan. Et que on se rend compte aujourd'hui que depuis un siècle, les choses n'ont pas fondamentalement changé. Et qu'en en fait, le post-impérialisme européen, ça s'appelle juste l'impérialisme américain. Encore une fois, c'est le fédérateur du dehors. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Parce que vous avez une espèce de cercle vicieux, comme ça, qui se dessine. Vous avez, comme ça, des gouvernements qui débloquent des fonds publics massifs dans ce conflit. Les Américains, les premiers, et qui veulent, les Européens en second, qui veulent maintenant entraîner la France, l'Allemagne. Euh, et Donc, ils débloquent des fonds. Ces gouvernements, eux, qu'est-ce qu'ils y gagnent ben, Ils y gagnent des financements, pour leurs campagnes, pour leurs élections. Hein, on a pu entrevoir ça, notamment avec le scandale FTX, hein, qui euh, a remonté des financements ukrainiens pour la campagne des démocrates au mid term qui a massivement euh, financé euh, les démocrates. Il ne faut pas oublier l'extraordinaire collusion des Biden euh, en, en Ukraine. Et en échange de quoi, Donc ces généreux sponsors, bon là FTX ne, ne sert un peu que d'entremetteur, récupèrent des contrats pharaoniques, comme on a pu le voir en Irak, des contrats pharaoniques de reconstruction, euh, contrats qui donnent des moyens d'influence disproportionnés sur les gouvernements, et puis là, vous avez une boucle qui bouclait, puis on recommence, et puis vous voyez, comme ça, euh, qu'une bonne guerre devient un excellent moyen de transformer des dépenses publiques massives en gains tout aussi massifs, mais privés. C'est-à-dire qu'il y en a un qui paye, et il y en a l'autre qui, re qui reçoit. Il y en a un qui prend le risque, et il y en a qui empochent le gain. Vous savez, ça c'est quelque chose qui est radicalement dysfonctionnel. Quand vous séparez le preneur de risque de celui qui obtient le gain, ça ne marche jamais. Et on est en plein là-dedans depuis 2008, je le répète assez régulièrement, hein, ce qu'on a appelé à un moment euh, le, le, la privatisation des gains et la socialisation des risques. Ben, on est en plein dedans là, c'est-à-dire que le risque militaire, le risque géopolitique, tout, le risque de la guerre en Ukraine est pris publiquement, mais... Les gains, eux, sont privés. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui ont intérêt à cette guerre, mais parce qu'ils en empocheront les gains, mais n'en payent pas le prix. C'est très important, ça. C'est très très très important. Et on l'a vu à une toute toute toute petite échelle, pas dans un cadre de guerre, au moment de la première élection de Macron. Macron, quand il est ministre de l'économie et qui vend Alstom, qui est un truc, il n'y a aucune justification pour vendre Alstom comme Macron l'a fait. Il n'y en a aucune. Euh, à part à part euh, la clé de bras des États-Unis euh, qui voulait mettre la main sur Alstom. Mais il n'y a, de, de, a pas de raison euh, pour nous, à part de céder aux États-Unis et euh, de courber les Chines. Et pour Macron, il y a une autre raison. C'est que euh, la vente d'Alstom a donné lieu à une quantité de commissions euh, d'apporteurs d'affaires euh, absolument monstrueuses, de banques, d'avocats, de machin... Euh, et qui sont tous ces gens qui, derrière, ont financé la campagne de Macron. C'est-à-dire que euh, vous avez des gens qui bénéficient à fond de la vente d'Alstom parce qu'ils se goinfrent sur la vente. Donc là, vous avez les banques, vous avez Rothschild, vous avez euh, Merrill Lynch. Vous savez, euh, Luc Raymond, le nouveau PDG d'EDF, bah, c'est un ancien de Merrill Lynch euh, qui a participé euh, à la vente d'Alstom. Donc tous ces gens-là se sont gavés, ils ont sacrifié un actif national, hein, donc ils ont un, quelque chose qui était euh, quasi public. Alors c'était Alstom n'était pas une entreprise publique, mais euh, il, il y avait là quelque chose qui est de l'ordre d'un trésor national. Et Donc on a ça à notre petite échelle. Et donc, encore une fois, quand vous avez une force publique qui prend un risque et des intérêts privés qui empochent le gain, ça ne peut pas bien se passer. Vous avez une, quelque chose qui est radicalement dysfonctionnel et qui peut mener euh, à des choses euh, à, suffisamment délirantes pour mener des guerres, là où nous n'avons pas d'intérêt. C'est encore une fois très important. Euh, et ça, donc ce que je vous dis, c'est que vous avez cet intérêt-là, mais alors bien évidemment... Les populations ne sont pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire que de, de, se faire prier, de, de, de, de se faire prendre dans une poche pour aller dans la poche des autres. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la guerre au-dedans contre les populations et la guerre au-dehors contre la Russie derrière la Chine sont en fait les deux phases d'une même pièce. Le... C'est très important, ça. J'arrête pas de dire c'est très important. Je vais, je vais essayer de changer de, de, ch ch de tic verbal. Et enfin, ouais, on va quand même arrêter cette vidéo qui est. Beaucoup trop longue. Euh... J'espère que vous n'êtes pas encore tout à fait rassasié Ça va pas être très long, mais c'est important. Parce qu'il nous manque encore le plat de résistance dans toute cette affaire-là. Quelque chose qu'on a un peu oublié, on n'en parle plus. Il faut toujours faire très attention aux choses dont on parle plus. Depuis le début du conflit ukrainien, vous avez 350 milliards de dollars d'actifs et de réserves monétaires russes qui ont été gelés par l'Occident. 350 milliards. Là aussi, c'est beaucoup d'argent. Bien évidemment, une paix négociée devrait restituer ses réserves. Elle devrait forcément, et en tout cas, il faut, faut, faut, euh, il faut, dans une paix négociée, il faut savoir ce qu'on fait de ses réserves. Mais a priori, euh, vous les dégelez. En revanche, si vous n'avez pas de paix négociée, dans le cas contraire, ben, vous pouvez imaginer que euh, ces avoirs se finiront par être définitivement saisis et sans doute attribués officiellement à la reconstruction d'Ukraine. Mais, encore une fois, je vous dis, les reconstructions, c'est des moments où il peut se passer à peu près tout et n'importe quoi. Ça pourrait aussi être détourné. Ça pourrait être détourné, notamment pour renflouer notre secteur financier qui... Hein, on va pas se mentir, ça va pas très bien. Et ça, c'est pas une hypothèse que je sors complètement du chapeau. Quelque chose que, je ne sais pas à quel point les gens le savent ou pas, mais en 2008, déjà, pendant la, la, la crise de 2007, une grande crise... Euh, oui, la crise de 2008, en fait, que généralement, les gens l'appellent plutôt la crise de 2007, parce que c'est à ce moment-là que ça commence vraiment. C'est-à-dire Sauf qu'il s'est passé un an entre le moment où ça a commencé et le moment où on s'en est vraiment rendu compte. Euh, et donc, en, en tout cas, en 2008-2009, au moment où vraiment ça a pété, ben, aux États-Unis, vous avez l'argent de la cocaïne qui a contribué à, à renflouer les banques américaines. Vous avez des, des settlements américains où, où vous voyez des banques qui payent des très très grosses amendes parce qu'elles ont fait du blanchiment d'argent de la cocaïne, parce qu'elles n'avaient pas le choix. Vous avez un bouquin qui a été écrit, hein, là j'ai plus le titre, par l'auteur de Gomorra, le, ce journaliste italien, euh, qui doit s'appeler Extra Pure, euh, qui, qui a écrit un bouquin entier sur la manière euh, dont le marché de la cocaïne a contribué euh, à renflouer les banques américaines en 2008. Ça, c'est les états unis En Europe, qu'est-ce qui s'est passé En Europe, c'est les mafias russes qui ont contribué à renflouer les banques européennes. Euh, et ça, c'est un truc, c'est le scandale Danske Bank. Vous avez une filière de blanchiment qui passait par les, les pays baltes, euh, qui était opérée donc, par les, la filiale, la filiale pardon, estonienne, si ma mémoire est bonne, de Danske Bank, donc une, la plus grande banque danoise, et qui ensuite, via Deutsche Bank, toujours par là, euh, était, était recyclée. Donc en 2008, on a blanchi l'argent de la cocaïne et des mafias russes pour renflouer le système. Ben en 2023, il n'est pas totalement impossible qu'on utilise cette fois-ci non plus l'argent de la mafia, mais les réserves russes pour tenter de contribuer un peu à éponger la crise financière et monétaire carabinée qui nous guette. Alors bien évidemment, celui de 350 milliards, par rapport aux trous qu'on a dans le système, c'est pas grand chose. Parce que les trous ils sont en, milliers de, en dizaines de milliers de milliards. Sauf que euh, ces réserves-là, que ce soit de l'or ou que ce soit, c'est ce qu'on appelle du, du collatéral, du pristine collatéral, derrière, c'est des trucs, c'est quand vous quand, quand vous opérez la magie bancaire et la magie financière sur ces réserves-là, bah, vous mettez des leviers dessus. Et donc ces 350 milliards, derrière, ça peut vous renflouer des milliers de milliards d'actifs euh, en, en détresse. C'est vraiment, il faut bien faut connaître un peu le système financier et le fonctionnement par collatéral, mais c'est ce qu encore une fois, les anglo-saxons parlent de pristine collatéral euh, pour ces réserves bancaires. Bref, donc, ces 350 milliards qui sont éventuellement une nécessité pour réussir à contenir euh, le, le, le, cette, cette espèce d'hydre de, de, de, de, de, financier dont on ne sait plus quoi faire. Ben, le seul obstacle, c'est une paix négociée. C'est-à-dire que vous avez des gens qui n'ont absolument pas intérêt euh, à la paix. Pire que ça, les banquiers n'ont pas intérêt à la paix. Et aujourd'hui, on peut imaginer, on peut, pardon, on peut observer, ouais, imaginer, observer qu'on ben, a eu dans le monde une, une aristocratie d'épée, on a eu une aristocratie de robe, et ben aujourd'hui, on a une aristocratie d'argent, c'est eux qui prennent les décisions. Euh, C'est important de se poser ces, ces, toutes ces questions-là. Alors bien sûr, j'exagère un peu le trait pour vous mettre le doigt dessus, et les choses sont bien, toujours bien évidemment plus complexes, mais il est très sérieusement temps de nous demander pourquoi, et surtout pour qui, nous alimentons cette guerre, et plus encore maintenant que des appétits auxquels on pouvait s'attendre sont en train de se révéler, et se révèlent dans une horreur assez candide. Hein. C'est-à-dire que les gars ils sont en train d'expliquer qu'il euh, va y avoir des morts, mais il faut qu'on puisse avoir nos budgets de reconstruction. On, on peut analyser ça, euh, un petit peu à, à l'aune de René Girard, on peut imaginer qu'on est entré dans un cycle mimétique de montée aux extrêmes, Jusqu'ici, les Russes et les Chinois ont tendance à refuser de se laisser entraîner et avancent plutôt prudemment. On ne sait pas combien de temps ça va durer, combien de temps est-ce qu'on peut encore désamorcer le cycle de violence ou est-ce que euh, est-ce qu'on est encore en train de l'alimenter Et à mon avis, l'erreur, la grande erreur, serait de croire que ben on n'y peut rien que ça ne nous concerne pas et qu'on n'a pas de prise à ce que à ce que ce qu'ils font à ce qu'ils font à l'Élysée et ce qu'ils font tout en haut des systèmes financiers et bancaires encore une fois la guerre au dedans est le miroir de la guerre au dehors et j'ai envie de vous dire le, le, le, ce qui c'est peut-être le caractère des grands peuples que de, que de refuser la fatalité, que de refuser ce qui semble être hors de notre portée. Et pas uniquement sur un terrain de foot climatisé ou devant une télé. Parce que, c'est-à-dire qu'un peuple, qu'est-ce que c'est finalement C'est-à-dire hein euh, qu -ce, que si vous, vous relevez pas la tête, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le peuple, à part euh, la somme de chacun d'entre nous qui, de manière très obscure et mystérieuse, finit par produire euh, quelque chose euh, de cohérent. Pour le dire autrement, c'est-à-dire que tous ces gens euh, qui sont en train de se, euh, de se gaver, ils le font euh, sous prétexte que si c'était pas eux, c ça, ça serait quelqu'un d'autre qui le ferait, et du coup ils peuvent se laver les mains. Nous, si on veut éviter le pire, il si faut faire l'inverse. Il faut faire ce que personne d'autre ne ferait. Allez, à votre bonne fortune.